Comment ne pas être rempli d'émotions devant le spectacle nostalgique de ces moments de bonheur? Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Alors, il neige beaucoup en ce moment en Allemagne. Cela m'a inspiré pour écrire un petit texte que je vais vous présenter aujourd'hui sous la forme d'un exercice de compréhension orale. Et c'est parti Comme semblait l'annoncer déjà hier, la buée sur les bords des fenêtres vitrées des appartements, la première neige a commencé à tomber et se poursuit jusqu'à 7 heures les flocons légers dans leur ensemble tourbillonnent puis vont couvrir les branches dénudées les plantes persistantes et les amas de feuilles mortes les dessins que ces tapis de neige forme sont de belles fleurs blanches le brouillard de plus en plus épais que les timides rayons de soleil ne dissipent pas est percé par les lumières jaunes et or que déversent les fenêtres donnant sur la rue, ainsi que les lampadaires qui jalonnent les arbres enneigés. À quelques-unes des fenêtres apparaissent déjà les décorations lumineuses de Noël comment ne pas être rempli d'émotions devant le spectacle nostalgique de ces moments de bonheur et à la pensée que le temps poursuit sa course. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo va vous aider à entraîner l'écoute. Si vous avez des questions sur le vocabulaire, écrivez-les volontiers dans la partie description. Et si la vidéo vous a plu,